Ma douce, mon dernier arme. ma dernière fraîcheur. Comment te dire mon cœur que tu m'as laissé si seul, que je me demande bien si je pourrais vivre encore. Tu m'as tant rassasié que mes lèvres en sont sèches, Usé de trop t'aimer, de trop te caresser. Son rugueuse Et ne peut plus jouer Tes seins m'ont De temps et temps d'espace Le source c'était si tiède Que me voilà glacée Vanée des illusions Des illusions de vivre Toi mon dernier amour Ma douce, mon dernier arbre. Ma dernière fraîcheur Bien, si je pourrais vivre encore, j'irai voir mon copain, musique au bas qui jouait pour moi longtemps. Nous fuirons nos amours dans du rhum des soleils, des étoiles ou des nuits, et d'une petite chanson en mi bémol quand même. Car on est triste, seul et on voguera ailleurs, et pour nous rattraper, il faudra courir vite, toi, mon dernier.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 Cacher des tours, les télés et les cons On changera le monde, on oubliera l'hier Regard planté de feu Et si l'on n'y croit plus, on pleurera beaucoup Je lui dirai encore, au petit matin frileux Qu'on a donné cette fois le cul dans une poubelle On gagnera le ciel en dansant la jambe C'était Toutes des merveilles On n'est pas assez beaux Nos tendres ophéries Je me demande bien si je pourrais vivre encore, si je pourrais vivre encore, si je pourrais vivre encore, si je pourrais vivre encore. Si